Avec ses presque 12 000 contributeurs et son gros million de dollars, le jeu de société Kingdom Rush Rift In Time a été un énorme succès sur lequel j'étais présent dès le départ. La livraison de ce jeu ne se fait cependant pas sans vague, entre une arrivée boutique avant l'arrivée dans la main des backers et une qualité de production globalement en deçà de ce qui avait été attendu et annoncé, j'étais moi aussi un des premiers à aller le plus fort et le plus tôt quand j'ai reçu mon exemplaire. Le Duck Games cependant prend le problème à bras-le-corps et je fais partie de ceux avec qui ils ont communiqué pour essayer de désamorcer la crise actuelle. Leur message en gros c'est jouer déjà au jeu, ensuite on parlera du reste et justement c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai bien conscience de la responsabilité que j'ai et de la variété du public qui est en face de moi. Il y a ceux qui l'ont déjà reçu et qui cherchent du coup à avoir une opinion qui colle avec le leur, ce qu'on appelle en anglais le confirmation bias. Et puis, il y a ceux qui attendent le jeu aujourd'hui de manière assez anxieuse et ceux qui hésitent pour le précommander ou bien pour l'acheter en magasin. À ces jours-là, je ne peux pas légitimement faire peur juste en parlant de problèmes d'insert et il faut avoir une vision un peu plus globale. La présentation se fera donc en quatre points qui seront le plus bref possible. Dans le premier, je rappellerai ce qui a déjà été dit, les critiques qui sont les plus redondantes. Je vais vous parler ensuite des critiques que je pourrais formuler à titre personnel après avoir pas mal pratiqué le jeu. Dans une troisième partie, je vous dirai pourquoi tout ça finalement n'a aucune importance pour en arriver à un quatrième point sur lequel la plupart d'entre vous vont déjà se ruer d'office qui est « Faut-il acheter Kingdom Rush Si oui, quelle version et quelles extensions ?» Alors, je vais commencer par citer une évidence, qui est qu'à chaque livraison de Kickstarter, il y a forcément des déçus. Ça permet aussi de rappeler que, à force d'avoir des reviewers qui trouvent toujours tout amazing, on perd le peu de recul qu'on est censé avoir. On oublie aussi que les jeux sont testés sur des prototypes, pas toujours si éloignés de ce qu'on va recevoir au bout du compte. Alors, du coup, bah, si on est déjà hypé, on perd complètement le recul et le, le, le sang-froid nécessaire pour évaluer son achat. C'est ce que nos amis espagnols appellent le « confirmation Bias ». Alors dans cette vidéo, je ne vais pas alourdir et enfoncer Lucky Duck Games en, en répétant et en appuyant sur des choses qui ont déjà été dites sur tous les forums et tous les réseaux. Et je vais quand même mentionner pour ceux qui seraient passés à côté de tout ça, les principaux points de, de contestation, les, les principaux points de grogne euh, sur la livraison de ce jeu qui concernent quasi exclusivement la, la production. Il faut bien garder en tête qu'ils ne sont pas universels. Tout le monde, évidemment, n'est pas mécontent. Il y a aussi des gens qui s'en accommodent très bien. Moi, je me trouve au milieu avec quelques points que je trouve inadmissibles. Pourquoi Parce que c'est un jeu que certains, pour les all ont payé plus de 100 euros près de port compris et que euh, si c'est une norme basse sur kickstarter ça peut jamais être quelque chose de normal dans l'absolu hein. un jeu de société à plus de 100 euros c'est déjà énorme donc on peut pas à mon sens accepter certaines choses alors dans la liste des griefs on a euh, les plateaux joueurs qui sont euh, en accordéon et qui du coup sur la table ne sont jamais complètement droits ça c'est vrai que c'est assez gênant on a euh, la boîte que j'ai ici euh, la boîte donc en carton mou euh, sans le spot uv qui était promis pendant la campagne ça sert à rien mais si on l'annonce c'est quand même bien de l'avoir Ensuite, les petits cœurs, vous les voyez pas bien, c'est parce qu'ils sont gris au lieu d'être rouges et ça c'est carrément inadmissible, surtout que c'est une... un achat payant hein, de la version de luxe. Les tuiles trop fines, les boîtes trop grandes ou trop petites, euh, le livret de scénario qui est incomplet, le livret de règles qui est mal fait et l'insert bien sûr, insupportable insert qui est un des gros gros points de contestation depuis la livraison de ce jeu. Sur l'insert quand même, on peut faire une petite parenthèse. Alors concernant cette notion d'insert, je trouve qu'on perd un petit peu la mesure des choses et on perd le recul nécessaire à, à juger ce fameux insert. Et pour ça, je vais tout simplement vous montrer trois exemples, trois boîtes différentes. Je vais faire un petit peu place ici. Alors, je vais commencer par ce qui pour moi est une des références. Voilà, et je vais même la citer, je vais même leur faire de la pub, parce qu'on leur crache souvent dessus. Ça c'est Ivy Games, donc c'est le jeu moon c'est par Ivy Games. Ivy Games à qui on reproche souvent de faire des jeux qui sont overpriced, qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. Euh, là vous avez en tout cas un modèle en termes de design de, de traits, d'insert. et il faut savoir que ces choses-là c'est pas gratuit. Donc moi quand j'achète je, un jeu Ivy Games, ils ne m'ont pas payé pour dire ça, je sais ce que je vais recevoir, j'ai aucune inquiétude quant au Veiled Fate, et ça vraiment, euh, sans même avoir lu les règles et c'est... Ce qui fait pour moi l'excellent insert. Avant d'avoir lu les règles, je déballe les cartes, je sais déjà où elles vont, je sais où vont tous les pions, tout est logique, tout s'imbrique. Exemple 2. Kingdom Rush. Bon, c'est moins sexy. C'est un peu moins sexy. Euh, là, vous avez un gros puits. Alors, si, ça, c'est la boîte, euh, c'est la core box. Hein. Donc, si vous avez la core box, faut pas oublier que euh, si vous n'avez que ça, qu'il y a énormément, énormément de jetons à ranger. Et que là, on voit que euh, ici, vous avez, si vous voulez, l'espace le, pour les tuiles comme ceci. Les tuiles de horde, donc tous vos jetons, vous allez devoir les mettre en braque dans ce truc qui ressemble un peu à rien, et qui, euh, dont on se demande l'utilité, autre petit bonus, vous voyez ici, vous pouvez ranger donc vos tuiles, et puis après, va pouvoir aller les chercher, là je me suis fait un petit ruban, mais sinon, euh, amusez-vous bien. Donc on voit que c'est quand même pas fou fou. on voit que, bon, on peut avoir raison, euh, quelque part, euh, de râler. Mais ce que les gens oublient, et pourtant, cest il n'y a pas si longtemps, c'est il y a quelques mois, maximum un an, Ça c'est Reich Buster. Reich Buster j'exagère à peine. Hein, puisque de toute façon il n'y a pas d'insert, il n'y a rien. Vous avez des gros bouts de plastique là pour mettre toutes les figurines. Fantastique. Et alors ensuite tout ça. Vas-y amuse-toi. J'ai même dû enlever finalement les... Euh... Toutes les tuiles de cartes pour les mettre dans une espèce de classeur à part parce que sinon je ne pouvais pas remplir mes trois mes boîtes pleines de, bah de ça en fait. Et euh, alors j'entends ceux qui me disent oui, mais là il y a beaucoup plus de matériel, ça ne m'intéresse même pas en fait ce que vous dites parce que là j'ai mis plus de 300 balles dans ce jeu. Donc à plus de 300 balles, ça ne peut pas être la norme encore une fois. Euh, J'estime qu'on peut faire un minimum d'efforts. Quand j'ai lu des choses comme, donc venant de Mythic Games, hein, euh, à l'époque où on a dessiné ce jeu, euh, les inserts n'avaient pas la popularité qu'ils ont aujourd'hui. Pour un jeu livré en 2019, je trouve qu'on est un peu limite. Donc pour moi, là il y a du manque de respect. Là on est sur une erreur et là on est sur du top tout ça donc vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous vous êtes renseigné sur ce jeu, euh, moi je voudrais qu'on prenne quand même les choses dans leur ensemble, euh, Lucky The Games a déjà largement assumé ses erreurs via entre autres la voix de son PDG Erreur y compris de communication euh, sur les premiers jours de la livraison, et il travaille déjà à les corriger la plupart du temps gracieusement, il y a pas mal de matériel qui, vont être renvoyé, qui va être renvoyé gracieusement, le livret de règles va être euh, remanié, je crois que c'est en cours, euh, les cœurs je crois que ça va être réglé aussi, euh, et il travaille aussi à un nouveau tray, un nouvel insert et également une nouvelle big box, donc là dessus on peut au moins leur reconnaître le fait qu'ils assument et qu'ils bossent euh, sur ce qu'ils ont mal fait ou mal laissé faire à d'autres. Alors deuxième partie, il y a aussi des choses dont on va se rendre compte après avoir ouvert la boîte et quand on aura fait nos premières parties, ce ne sont pas nécessairement toujours des défauts mais au moins des choses à prendre en compte et malheureusement, là, les premières que je vais vous montrer, elles vont dans un sens, euh, le sens de vous êtes obligé d'acheter l'extension de rangement si vous voulez profiter complètement du jeu. C'est un petit peu mon, mon cheval de bataille sur cette vidéo. Ici, je suis sur une configuration sans l'extension tour et sans les rangements. Donc déjà, il faut savoir qu'en termes de mise en place, il y a un petit peu de boulot. Euh, vous le voyez, il y a beaucoup de... Alors là, il y a des petits calques à mettre. Hein. Des calques donc qui, euh, qui servent à, à représenter l'emplacement le, des tours, là où, là où tous les joueurs peuvent construire donc vous avez les plateaux évidemment à mettre, les calques et au delà de la longueur de l'installation vous voyez un truc qui me rendait fou quand j'essayais de jouer sans les extensions et sans les tours. Euh, c'est tout simplement que tout part de travers c'est à dire que vous avez des, des tuiles ici, des plateaux, alors attendez que je reprenne un qui est, que j'éclate pas voilà, du, du carton qui est quand même particulièrement fin donc quelque chose qui, euh, qui a d'ailleurs tendance à gondoler s'il n'est pas dans un, un environnement suffisamment sec donc voilà c'est quelque chose de très fin, de très léger par dessus vous allez mettre du calque, bon bah du calque c'est ce que c'est, hein, ça glisse et c'est tout fin également et par dessus ça et bien vous allez mettre une petite carte qui est toute fine et évidemment qui glisse également. Ce qui fait que quand vous commencez à en avoir pas mal et que vous allez devoir prendre une carte pour la retourner, vous voyez le calque bouge en dessous, alors j'en fais évidemment des caisses hein, mais, euh, mais l'idée est là, ça bouge vite donc faut toujours replacer un petit peu les petits machins et euh, là ce que vous ne voyez pas c'est que en dessous le plateau il va bouger aussi et là ça me permet de vous placer ma petite astuce alors j'ai peut-être pas, peut pas inventé l'eau chaude mais en tout cas euh, j'ai vu personne le faire jusqu'à présent c'est d'utiliser un playmat mais euh, côté euh, côté table en fait le côté qui adhère le mieux et là comme ça vous êtes sûr que, que vos tuiles ne bougeront pas, vous voyez c'est tout le tapis qui bougera du coup, du coup vous pouvez même déplacer votre plateau, votre plateau de jeu à votre convenance si vous avez besoin un petit peu euh, voilà c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait pour éviter que tout le, le plateau ne se morcelle, sachant que, bien sûr si vous avez les extensions tours à la place de ces petites cartes, vous avez déjà un élément entre guillemets glissant en moins et euh, c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus confortable. Alors le point que j'aborde maintenant c'est marrant parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le problème mais tout le monde dit qu'il y a un problème, il s'agit de la taille des boîtes en parallèle avec le, euh, la fabrication des inserts que vous avez vu tout à l'heure. Alors vous avez vu tout à l'heure que la Core Box elle est un petit peu trop grande peut-être, il y a un jour en fait au-dessus de l'insert et ce jour-là il sert pas du tout à caler euh, l'extension Spider Queen ce qu qu'on aurait pu penser puisque finalement c'est une extension qui est fournie avec le pledge de base, pas du tout, en fait elle sert à ranger les extensions euh, rangement, c'est-à-dire le trait, attention que je ne fasse pas de catastrophe, voilà le trait ici qui sert à ranger les tours par exemple, et puis toutes les petites boîtes à là euh, dont vous n'êtes pas fourni si vous achetez juste la boîte de base. Alors, ça c'est bien gentil, mais ça veut dire que à la fois si vous n'achetez pas cette extension de rangement, vous avez une boîte qui est trop grande et dans laquelle euh, il ne sera pas pratique de ranger les choses puisque vous allez devoir bourrer les inserts. Et si vous avez vraiment cette extension de rangement, finalement il y a un petit peu de tout de toutes les boîtes qui va donc dans la core box dans les extensions de rangement, mais pas tout, c'est à dire que vous aurez quand même toutes les autres boîtes à ranger également parce qu'il y a encore du matériel dedans. Donc, vous vous retrouvez avec deux, 4. Allez, 4 boîtes on va dire, euh, alors que vous avez payé pour une extension rangement. Donc a, voilà, il y a deux choses qui me gênent, déjà qu'elle est mal faite puisqu'elle ne permet pas de supprimer un certain nombre de boîtes et vous êtes obligé de garder un, un petit peu du matériel dans chacune d'entre elles. Et le fait tout simplement de devoir payer en fait pour ranger son jeu et ça c'est pas normal ça peut pas être la norme ça, ça ne l'est pas pour l'instant je trouve pas que ce soit un bon précédent de faire ça d'essayer de monétiser en fait des traits qui euh, sont essentiels à la fois au rangement mais aussi à la mise en place parce que on parlait tout à l'heure du, du temps de, de mise en place justement euh, sans le trait avec les tours là vous faut passer un temps fou en fait à faire des tas avec les tours euh, à faire des tas aussi avec les tuiles qui glissent de partout et pour le rangement c'est très très problématique je trouve pas que ce soit un bon précédent je trouve pas que le jeu soit pratique avec ou sans l'extension même si c'est mieux à avec quand même euh, et je trouve surtout qu'ils euh, ont proposé une extension de rangement payante quasiment en forçant l'achat parce que pour vraiment profiter du jeu même de base il faut cette extension en tout cas c'est mon opinion qui je vous le dis n'est pas partagée pour tout le monde certains préfèrent le, le rangement core box sans les extensions même si y a du mal à voir comment c'est possible Dernier point de friction pour moi, il s'agit du mode solo, alors je suis un petit peu surpris souvent quand vous avez un jeu coopératif comme ça, un jeu où vous incarnez chacun un héros, le solo est facilement mis en place, c'est à dire qu'un joueur peut jouer deux héros, là il n'y a aucun, aucun problème à le faire, mais ils ont quand même décidé d'implémenter un mode solo. Et c'est problématique parce que ce mode solo, non seulement il est plus pénible à suivre et à mettre en place, mais en plus il rend le jeu plus dur. Euh, Partant d'un jeu qui est déjà assez dur, donc je m'interroge fortement sur son utilité, mais je vous montre ça tout de suite. Alors attention, sur cette question du solo, on n'est pas tous d'accord, il y a des gens qui apprécient justement ce, ce défi en plus. Moi je pars du principe qu'on est sur un jeu qui est déjà assez ardu, avec une solution solo qui mécaniquement comme thématiquement fonctionne très bien en fait, c'est-à-dire un joueur utilise deux héros et il n'y a rien qui n'empêche ne, qui ça en aucun cas. Donc je vois pas pourquoi, euh, surtout sachant que les premiers scénarios sont très très difficiles et qu'il euh, qu n'y a pas vraiment de courbe d'apprentissage, en fait on est tout de suite dans le dur Je vois pas pourquoi on devrait se compliquer encore plus sa tâche Pour essayer de vous, de vous montrer la différence, je vais vous simplement vous montrer comment s'organisent les, les deux façons de jouer Là on serait sur, par exemple sur du solo, donc sur un personnage, un joueur, moi, qui joue deux héros Donc euh, celui-ci est un héros, qui, euh, c'est un PNJ, hein, c'est un contrôlé par l'IA pour, pour cette mission Donc si je joue en solo, j'ai bien deux héros ici qui vont donc s'échanger les cartes à la, fin de, à la fin de chaque manche, comme c'est prévu en fait, hein, comme s'il y avait deux joueurs. Hein. Vous avez donc toute l'attitude d'utiliser tous les pouvoirs de ces deux héros, et ce n'est pas banal, vous avez toute l'attitude aussi de les utiliser pour bloquer l'avancée des hordes, donc c'est très intéressant aussi. Et euh, encore une fois, ça marche très bien. Si je suis en mode solo, comme il a été prévu, déjà donc j'enlève un héros, au hasard. Hein. Plus intéressant, euh, j'enlève des tours, c'est-à-dire qu'à chaque, chaque tour, je vais devoir choisir un certain nombre de tours sur lesquels je ne pourrais pas construire. Et ça ne peut jamais être les mêmes. C'est décidé par un code couleur que je n'ai pas mis en place là, mais pour vous donner une idée. Donc, déjà on passe sur des principes où il y a, des, il y a forcément des cases, des endroits, des zones qui ne sont pas défendus à chaque tour, comme si c'était pas assez difficile. Et pour compenser entre guillemets, parce qu'il faut mettre des gros guillemets, le fait que vous n'ayez qu'un seul héros ici, on va vous autoriser une fois par tour d'utiliser trois héros, chacun une seule fois par partie, pour faire une attaque de base. Donc on est très très loin de l'efficience, évidemment, de deux héros qui peuvent rester euh, indéfiniment sur une cuile pour, euh, pour la tenir au coup d'un point de vie par tour, et puis le fait de pouvoir utiliser, bien sûr, tous les pouvoirs qui vont avec. Pour moi, encore une fois, c'est un non-sens. S'il y a des gens à qui ça plaît, que ce soit encore plus dur, et euh, euh, soit de refaire 20 fois le même sérieux, soit de le finir à une difficulté faible, pourquoi pas hein, Je ne juge pas ces gens-là. Mais quel intérêt de normaliser cette difficulté, si vous voulez, de faire que le solo par principe soit si raide, euh, alors que déjà le premier scénario, il est difficile, très difficile. Ma partie numéro 3, je l'ai intitulée dans mon introduction « Pourquoi on s'en fout ?» et il y a un petit peu de ça, euh, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, toutes les critiques que je fais, c'est des critiques qui vont être formulées et légitimes pour des gens qui vont avoir mis frais de port compris entre, 170, euh, entre 70 pardon, et, et, et 120 euros dans le jeu à peu près Donc, ce qui est une grosse somme pour un jeu de société et forcément quand vous avez des attentes euh, qui sont assez hautes, quand vous voyez des, des photos qui vous font rêver quand vous voyez euh, une mécanique de jeu qui vous fait rêver vous dites. et en plus quand vous voyez un éditeur aussi en, dans lequel vous avez confiance normalement euh, voilà vous avez toutes les raisons là d'être en, en rogne et de vous sentir un petit peu trahi euh, c'est le principe de Kickstarter, on, on accorde sa confiance et parfois on est complètement euh, stupéfait de ce qu'on va recevoir ça n'a pas d'importance. Pourquoi Parce que maintenant, la livraison, elle est faite, ou quasiment faite, l'effet de surprise, il est passé, et vous, si vous regardez cette vidéo en dehors euh, de chercher ce que les Belges appellent... Confirmation bias. L'important pour vous, c'est de savoir si pour une cinquantaine d'euros, ce qui est le prix retail aujourd'hui recommandé, pour une cinquantaine d'euros, et malgré quelques petits écarts en termes d'inserts et compagnie, est-ce que le jeu vaut le coup Est-ce qu'il faut acheter des extensions, etc, etc. Et l'argent que vous dépenserez aujourd'hui, ce sera en connaissance de cause, en ayant vu les inserts, en ayant vu le matériel, et uniquement, donc du coup, j'imagine, pour le gameplay, ce qui fait que vous n'avez aucune chance de vous retrouver trahi. Une fois la poussière retombée, donc est-ce que le prix magasin justifie euh, l'achat ou est-ce que l'achat est justifié par ce prix magasin de 50 euros Et pour moi, c'est absolument oui, parce que le jeu... Je ne veux pas dire que personne n'en parle, mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Et euh, les reviews qui ne parlent pas du matériel parlent des mécaniques du jeu. Le jeu est brillant. Euh, J'ai lu sur Internet quelqu'un qui disait « On sent tout l'amour que les développeurs ont mis dans ce jeu. » Et c'est vrai, en fait. On sent que ça a été développé par Amour pour la licence, déjà. Euh, qui est euh, une chouette licence, avec une chouette DA. Et je trouve qu'ils ont réussi à créer un univers qui, maintenant, est... est persistant et cohérent avec, et un amour aussi pour le, pour le genre. C'est la première fois, je pense, que je suis d'accord avec toutes les reviews qui disent que le jeu est amazing, le jeu est vraiment amazing, c'est le meilleur Tour de que auquel je n'ai jamais joué. Euh, parce qu'il est bien pensé, parce qu'il est rejouable, parce qu'il est varié, parce qu'il est dur aussi finalement, ça a son intérêt et que... Il met finalement peu l'accent sur le hasard Et toutes les parties que vous allez perdre Ce sera parce que vous avez mal géré quelque part Quelque chose, avez, oui, quelque, chose quelque part Vous avez mal géré vos ressources ou vos tours Parce que c'est aussi un jeu qui apporte des choses Ce système de s'échanger les tours à chaque tour Entre les joueurs pour les améliorer Ce système de les retirer et de les replacer à chaque fois Ce sont des choses assez originales Qui vont un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit dans les tours Défense sur, sur PC, sur mobile Donc il fallait y penser, c'est très bien pensé Ça dynamise le jeu et euh, ça rajoute encore un côté gestion donc une profondeur hein, qu'on n'a pas normalement sur un jeu où simplement on pose des tours et puis on dépense de l'argent qu'on gagne en tuant des bevettes quoi. Donc c'est un vrai tower defense de table en fait, c'est pas juste un autre tower defense ou un dérivé d'une licence. Vous vous en doutez, je reçois pas mal de jeux, entre ceux que je bac et certains que les éditeurs m'ont fait l'honneur de m'envoyer, et c'est le seul qui, depuis que je l'ai reçu, n'a pas quitté la table, donc ça fait une semaine qu'il est sur ma table en fait, et je continue à avancer, à, à essayer de pousser pour avoir tous les, tous les achievements. C'est assez rare en fait, et pour moi c'est un marqueur de quelque chose, euh, le marqueur d'une réussite. Alors peut-être aussi parce qu'il va aller chercher des, des aspects qui, moi, me plaisent beaucoup. Hein. Mais en tout cas, ces aspects-là, si vous recherchez du tour de défense, de la gestion, euh, du puzzle game aussi, il y, a, il y a quand même pas mal de puzzles, c'est un jeu sur lequel il faut vous voir, j'en suis convaincu, et... En prenant juste la Core Box, vous prenez finalement assez peu de risques. Surtout qu'elle se revendra, j'en suis convaincu, assez bien. Donc, il faut vraiment vous lancer si vous aimez ce genre de jeu. Ce qu'on peut dire par rapport au retour, c'est que je pense que c'est un jeu qui a été mal advertisé, mal vendu. Pourquoi euh, Déjà parce que bon, il y a la déception matérielle, on est d'accord. Mais surtout, je pense parce que c'est un jeu qui est exceptionnellement dur et qui a une DA finalement, qui est une DA qui donne l'impression que c'est un jeu familial. Euh, il y a peut-être un, un de vos enfants qui joue à Kingdom Rush sur son téléphone. Vous aurez envie de lui faire plaisir, de lui offrir ça à Noël ou à son anniversaire. Et ben selon son âge, je voulais peut-être déchanter un peu, et lui encore plus, parce qu'il n'arrivera pas à passer le premier scénario. Ça, c'est dommage. Euh, on voit en suivant l'évolution, si vous voulez, des livrets de règles entre celui qui a été présenté sur la page Kickstarter, et les différents brouillons, et la version finale. Que le jeu a été compliqué au fur et à mesure. Ils ont euh, rajouté des règles qui étaient contraignantes, alors je ne sais pas comment ça s'est passé en termes de, de tests en, en interne, mais ils ont voulu, vraiment voulu, je pense, euh, en faire un jeu adulte, euh, un jeu de gestion, un jeu, alors je ne vais pas dire un jeu expert quand même, il ne faut pas exagérer, mais un jeu un petit peu raid qui n'est pas du tout familial ni enfant. Ensuite, je dis mal advertisé parce que pour moi il est inadmissible de monétiser le rangement, euh, qui est un des points essentiels, je l'aurai dit mille fois, mais je leur dis, c'est obligatoire, hein, qui est un des points essentiels aujourd'hui euh, dans les jeux de société, surtout de cette taille avec autant d'extensions. Il est inadmissible de faire payer les traces de rangement de tour euh, de laisser un espace dans les boîtes pour des traits optionnels ce qui fait que les gens qui les ont pas achetés ont des boîtes énormes qui prennent une place bah, énorme pour rien ça pour moi c'est pas possible j'espère que ça ne se reproduira pas j'espère qu'ils ont compris la leçon parce que c'est euh, cupide et ça ne dessert personne finalement, eux ça leur est retombé sur le nez, la communauté est déçue, euh, si vous avez le all-in ça passe, vous êtes content, le reste des gens bah forcément ils se posent des questions aujourd'hui. Alors la vraie question, celle pour laquelle vous êtes là, c'est est-ce que je dois acheter ce jeu Bon on a déjà répondu, pour moi c'est oui, euh, et lequel Lequel, quelle extension, etc. Alors il y a plusieurs cas de figure, je vais tous les reprendre de manière euh, plus ou moins exhaustive. Si vous n'avez euh, si rien et que vous comptez acheter une boîte en retail ou si vous avez la boîte en retail euh, ça vous permet tout simplement d'évaluer le jeu et de peser le pour et le contre entre euh, bah, sa production qui est, on va dire moyenne plus et puis le gameplay qui à mon sens est excellent mais il faut voir si pour vous, pour votre famille, pour vos amis c'est pas trop dur, trop, euh, trop rebutant. Si c'est le cas l'extension spider Queen, donc qui est fournie avec le Night Plage qui était le pledge de base euh, c'est une bonne extension, elle rajoute deux héros, elle rajoute un peu de contenu, un petit peu de variété aussi. Et finalement, plus important pour moi sur ces extensions, c'est pas dans les scénarios, parce que comme tout est dur, et moi en plus je suis complétionniste, donc j'essaie d'aller à la difficulté maximum, euh, je pense que je suis pas prêt en fait, de les sortir ces fameux scénarios. Ce qui est intéressant par contre, et ça ça vaut pour aussi les deux extensions dont je n'ai pas encore parlé, les deux, les deux dernières, euh, ce sont les, les héros. On a dans la, dans la core box quatre héros de base qui sont vraiment de base en fait, qui ont des, euh, finalement des pouvoirs qui sont assez sommaires. Ça marche bien, hein, euh, ça permet aussi de découvrir le jeu, mais le gros gros avantage, à partir du moment où vous déballez Spider Queen et les suivants, c'est que les héros euh, ils ont des pouvoirs complexes, qui ont des synergies entre eux, qui ont des synergies avec les tours, et, euh, et du coup ça vous permet de passer à un autre niveau en fait dans le jeu euh, au lieu d'avoir juste un archi qui va poser bon bah voilà, son truc de flèche parce qu'il a tiré une flèche euh, là vous allez avoir un héros qui permet de raviver un autre héros puis de rejouer puis de faire un truc vous allez avoir un héros qui permet de renforcer tous vos soldats donc vous allez faire plein de casernes pour avoir des super soldats qui posent des tuiles épées autour d'eux ça devient vraiment super intéressant, ça permet aussi d'avoir, euh, si vous avez une égalité de niveau dans, le, dans vos joueurs bah de donner les personnages de base à vos joueurs les plus faibles vous de prendre un héros un peu plus expert mais qui du coup va bien dégager le terrain en parallèle et voilà, je l'ai dit, c'est l'intérêt de ces extensions, euh, au-delà de tout le reste, au-delà des boss que vous verrez pas parce que vous irez pas assez loin, assez vite, je pense, hein, euh, c'est d'avoir plus de héros. Donc, si vous jouez avec un groupe euh, qui n'est pas fixe, si vous avez juste des joueurs de passage comme ça, si vous êtes un joueur occasionnel avec pas mal de jeux à sortir, la Core Box, éventuellement en Spider Queen, c'est très très bien. Et puis le reste, vous verrez, parce que euh, je ne suis pas sûr que vous l'exploitiez à fond. Si vous êtes un joueur solo, euh, comme moi je joue pas mal solo, si vous êtes assez acharné, si vous avez un groupe fixe, ce qui est ma chance aussi, euh, là par contre je vous conseille de, alors de commencer peut-être doucement pour voir s'il veut vous plaît parce qu'il est raide. et par contre là les extensions, vous ne voyez peut-être pas le son là-haut, euh, les extensions valent le coup, parce que vous serez content euh, entre les missions de pouvoir changer un petit peu de héros, parce que vous allez jouer beaucoup du coup. Euh, changer un petit peu les héros, changer de stratégie quand ça coince trop sur certaines missions parce que toutes les missions ont vraiment une façon différente de se résoudre donc là elles peuvent être assez intéressantes et dans tous les cas malheureusement euh, à titre perso, je vous le dis un petit peu à contre coeur je vous recommande d'essayer de trouver l'extension le, rangement sur je pense le site de Lucky Duck je pense qu'il ne se vend que là à partir, du moment où vous... à partir de Spider en fait si vous n'avez que la core box ça va encore si vous avez plus il va vous la falloir et euh, c'est un vrai confort ça m... en fait ça m'embête vraiment de vous faire acheter un truc qui pour moi ne devrait pas être vendu mais je me rends compte pour avoir reçu les, le matos en décalé que, que ouais, l'extension rangement en fait elle, elle, elle fait que vous profitez du jeu les petits tours en carton ça a l'air tout bête ces petits machins là mais juste pour l'histoire des cartes qui glissent etc pour le, la manipulation de ces cartes là c'est indispensable le trait des tours on n'en parle même pas euh, les petits machins là pour les héros la corebox vous en donne pas spider queen vous en donne deux mais vous avez 7 héros quand vous avez spider queen donc ça suffit pas ces petits machins là c'est bien pratique aussi donc voilà, je vous le montre à contre coeur, mais achetez-le. Et dans tous les cas, si vous êtes un tant soit peu attiré par l'ADa, par l'univers, euh, par les tours défense, essayez, donnez sa chance à Kingdom Rush. Achetez la boîte de base, je vous garantis que vous ne serez pas déçu. Voilà, c'était ma review. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles parties.